Je sais pas si c'est le mot préféré, mais le truc que je dis tout le temps, euh, « good now. Euh, Moi, c'est Théo Delorme, j'ai 25 ans. Donc, le programme ABP, euh, pour moi, c'est vraiment super bien passé. Je suis vraiment très content d'avoir fait ça. L'un des avantages, c'est euh, on a forcément accès à un certain réseau en fait. Il y a aussi la possibilité de suivre des, des formations euh, par rapport à l'OFH, C'était aussi pour ma structure particulièrement important. Je suis euh, project assistant in bi- und trinational Bereich. Euh, on organise surtout en, en, ouais, en activité principale des, des séminaires bi et trinationaux. Euh, binationaux, donc franco-allemands, assez logique euh, par rapport à l'ophage, et euh, trinationaux, donc franco-allemands et tunisiens. J'ai eu la chance d'aller en Tunisie euh, plusieurs fois puisqu'on travaille avec la Tunisie. Pour moi, c'était la première fois que je sortais de l'Europe, donc c'était mine de rien euh, assez fort, assez euh, voilà, nouveau. Euh, J'ai vraiment adoré découvrir la, la culture tunisienne.